J'ai déjà fait une, une couleur à mes cheveux. Les roux ils peuvent se teindre les cheveux Bon ben <rire> Julien Rie, vous avez mis, ouais. vous êtes des fous vous. Elle va vous, vous arracher la caméra pour avoir la vérité. On va faire un petit jeu. J'ai trois anecdotes à vous raconter sur Anaël. Il y en a deux qui sont vraies, une qui est fausse. Il faut trouver laquelle c'est. Anaël, elle a fait de la GRS euh, dans sa vie. Elle mettait le juste, <rire> avec le juste au corps et tout. Hein. Vraiment, à euh, ouais, l'UNSS. Elle, okay. ouais. elle a fait de la chorale et euh, ils étaient tellement bons qu'ils sont partis faire un concert en Russie. Ils ont été à Saint-Pétersbourg, faire un concert avec la chorale. Et la troisième anecdote, c'est qu'Anaël, pour ses 18 ans, elle a sauté à l'élastique du pont de Normandie. Déjà, il y a un pont en Normandie La première, c'est vrai. Il y a trois ponts en Normandie. Il y a trois ponts en Normandie Je sais, c'était moi. La première, c'est vrai. Moi, je pense pas qu'elle sauterait. T'as le vertige, toi Non, elle va pas sauter. Attends, mais le vertige, non, mais oui, ça c'est abusé, Donc, la première, c'est vrai. On dit que la deuxième. C'est faux, t'es peux jamais parti en Russie euh, aller faire de la chorale. Euh, ouais, ta grave. voix, euh, impossible. C'est clair. Et la troisième, troisième c'est vrai. Faux. Oh. Faux. Elle est partie en Russie faire de la chorale. Oh mince <rire> Et t'as Et... pas sauté. Alors, non, j'ai pas sauté. Putain, <rire> je t'ai <rire> dit, elle va pas sauter. Oh, mais arrête ça, je dit, <rire> Après, je t'ai dit, elle va sauter où, elle Elle aime pas Axe Oh non, non, non, on refait, on refait, on refait. Agathe, elle a pas su marcher avant ses 22 mois, lors d'un match. Euh, ça a, euh, en moins de 20, elle avait gardé son étiquette. Euh, vous savez l'étiquette qu'avant qu'on retire, mm -hmm. euh, voilà. Elle l'avait gardée pour le match. Mm -hmm. Et elle a fait du tennis et euh, elle a été classée première départementale. Mais pour l'étiquette, je sais que c'est vrai. Le tennis, oui. Elle est... Le tennis, ouais. elle en a fait, ouais. Ouais. Mais est-ce qu'elle a été classée C'est impossible que tu mettes 22 mois à marcher quand même. Non, non c'est pas impossible, mais Mais bon, c'est rare quand Agathe, même. Agathe, c'est quand même une douée, genre, dans tout ce qu'elle fait. Donc, euh, ce serait bizarre que tu aies appris à marcher aussi tard. Alors 22 mois faux, et le reste vrai. Oui. Ok, je suis peut-être vous vous douée, peut douée dans la vie, mais j'ai vraiment marché à 22 mois et vous êtes nul les meufs C'est hyper tard, c'est hyper tard J'avoue, franchement. Pauline a déjà été renversée dans les escaliers par son frère alors qu'elle était à vélo. Pauline a déjà teint ses cheveux en blond. Pauline, elle a déjà loupé un tournoi destination parce qu'elle s'est coupé la main en coupant un avocat. Bon, ça c'est vrai. vrai. <rire> Moi je connais Pauline depuis longtemps, je l'ai jamais vue blonde. Après, ça, elle a fait des dingueries dans sa vie, Pauline aussi. Donc, euh... sur une... Et après, l'éternelle question c'est -ce qu est-ce qu est -ce ouais. Est -ce que les rousses peuvent se teindre Les cheveux. Bah, bien sûr. Les rousses peuvent se teindre. Les cheveux. C'était pour vous induire en erreur, c'est bon. Allez, la première c'est la faute. Ouais, la première c'est la fausse c'est sûr. Mais quoi Le vélo après. Le vélo, ouais. Eh non, après, après, ah, on ah, était ah pas <rire> bon, c'était serré. Vraiment, ouais. oh, bon, bien joué. Suivez notre parcours durant le tournoi Destination avec la Société Générale Rugby. Ciao